La police nationale dans le pays d'Haïti fait recette. Porte-parole la police la gari de Rosier présenté une conférence pour la presse. Les m'a gardé sous table de CPJ pas on dirait ces bon cathédrales m'a passé tellement bien causé. Téléphone, zam, balle pour citer ça seulement. En tout cas, ou bra le temps des déclarations porte-parole là et m'a ou tout soit gagné.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 et non seulement ça tout, la police campée dans notre village de Dieu, mesdames, vous n'avez pas passer pour vous aller sous le village. Vous <laughs> village eu dans la République. Mesdames, vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas dormi, vous n'avez pas de bret, vous n'avez pas qu'à bret. Vous avez Mesdames, mademoiselles et messieurs, vous avez eu vous déclaration qui vous a plé. Vous avez l'impression c'est ménage, vous avez oui, l'impression que vous avez vous avez R'allez chez vous. Yon m'a dit qu'il sorti dans la base de qui était blessé par balle. Traversé là, il prend oh, oh. population a déposé la patte souli l'île, so s'entendait un peu Bois <laughs> calé. Actuellement là, pays d'Haïti, cannibalistique. R'allez chez vous, Chita. Fou qu'on s'en est, il faut pas rentrer la kai ou c'est un plaisir. Toutes ces petites tripotailles, dans bons bonne s'en mamite et sans métier. bonjour bonsoir tout le monde qui j'enouille encore une autre fois m'a dit merci merci parce que vous une confiance pour nous informer ou merci pour fidélité ou ak patience ou merci parce que vous like merci parce que vous et merci parce que vous partagez vidéo ça fait nous plaisir ampil. en pile encore une autre fois si vous faites tomber sous sou channel là pas hésite activer cloche notification pour là pour pas rater aucune vidéo pas ou foucault Zami pa ou fouko qui rentre la caillou pour yon l'autre édition spéciale, Mabdi di ou bien vini et ou mettez mette ou à l'aise, c'est la kayou ou yé. Pabori site, c'est toute nouvelle, sans stress. Nous temps pour nous stresser, moun, c'est plaisir nous venir baye, pendant nap formé, informer e et non seulement sa tout, nous encourager ou, prenons responsabilité ou à demain. Parce que changer le pays d'Aïti, pas dépendre des de les États-Unis d'Amérique, pas dépendre de Canada, pas dépendre de la France, mais il dépend de chaque grain haïtien conséquent qui décide de prendre conscience. Frère Maxime Capcoutem, Gorel, dans base Iso, hey, madame gang yo panique. Depuis les moun de Bussi à Canapé vert, fin fait opération boukan sans sal. Depuis avant hier, elle pas mangé. Depuis avant hier, elle pas boé. Elle pas pour papa ici. Elle c'est cigarette à coca, seulement la prend. <laughs> Et m'gèle l'impression chaque 30 minutes est indisposé. Mesdames yo, Me yo pas qu'à al souke quand y'a village. Mesdames yo rase, Papa Haïtien. Parce que la police coupe tout le pont. C'est moi-même qu'a dit ou qu'a pas non? même pral faut tendre déclaration limena caplain après population hein. fin bay yon série de bandits bois calé opération boucan essentielle on nous suit ensemble men bay ti men sa ou tellement fait mal bah ah maman il faut mal chéri ki bon tellement fait mal yon fait mal yon fait mal depuis um, hier on va ka Aïe, maman Aïe, maman mia Hey Ni hey. hey, hey, hey. mal, chéri qui beau. Hein Moi je vois dire mal formal là. Et coq là water. Et regardé un coq monsieur, un coq comme ça. Il coupe le con ça et elle dit mes amis, le coq savent chante. Hein eh? Et le coq savent chante même comment hmm? il e est Hein Et coq là mon chéri. Et pas mal le mal, c'est coq là. Qui m'a compris ça. Hmm. C'est triste, oui. Le wap gade kok la. Qui kon douce. Et puis wap gade le retate. Avez-y la. Si ou même wap branzam. Et puis population ou pas son en bois kale tout. Ou ge pou rive ka yi baon. Ou wap ka fanye. A se. Neg la rive ka Sans kok li. Ha ha Y a la traka pou la ve ka yi te. la fem songe yon dame. Qui te ge maril. Qui mouri. Madame dans l'église l'alba chan kriye crier pa isyen, mais kop li, rale nan ti moucho al kes kes, li sou talon lap kontrole tout bagay. Le ke kop fin de plase li pral nan les le orive devan simitye ya, yo pral foure neg la nan trou, il le geta get a get depitit ansam ensemble avec la pe pa isyen, de ya. Yon a dit, damn nan pigouan kondi nèg la, ou jèn toujou, ou kapap toujou joun ou lot nèg, remè ou bien mari ans ma voile, dit non de trois remè nèg sa femme kondi l. Eh bien, papa isien l'el rivè nan cimetière, damn nan lèverad li, li monte jupon, li descend ki lot li, Moun nyon pa kompren yon ben, ap li di la game, la game pou m fè sa ma fè, damn nan de chambre m'kriye, papa isien, yon pense se émotion, fia di non, m pa fou met la game. <laughs> La gambe ou m'krie, m'di, moun yon la gueule, pande ou pral foure nèg la nan troupe pa isien. Fi a desan ki lot li l'passe pi el pi sou se ke la. Epi l'pisse sou se ke la. Le ou di, oh madame bou ki son fe action sa. Le di, ay, ou pap compren garçon. M'pisse kote ki mal la. M'krie, kote ki fe mal la. Adjema <laughs> senti. Si ke ou te jouen grenon ta pisse sou li. Ase l'formal. M'krie, <laughs> Continuez à expliquer population comment ou non la peine, mélancolie, tristesse, chagrin, désagrément mettez pour nous, Makome. Depuis hier, je va manger ça. Depuis hier, je va manger ça. à nos jours. Je manger Je manger ça. Je Wow! Fumer cigarette, boire. Oh my God, oh my goodness. Oh my God. Gigit la mankel. Gigit la mankel. Bye Je suis là, maquille. Après départ, pas pa jamais jouer ni manger tellement ma pensée. Après départ, moins va comparer. Après départ, pour moi, aucun non bavot. <laughs> je me songer, chantais croisé. Je me songer, je ou manke mouè, ou manke moi. ou manke moi. Quand ça m'a sonjé, tant qu'on maman pour la couche, qui besoin d'un petit lit. Quand ça me manke, yon jeune fille qui fait trois mois, 5 mois passés sous lit. Yon exilé depuis 30 ans, sonjé pays Waouh. waouh baga a fait le mal papa ici. Li pa ka manjé, li pas ka bret. C'est fumé bra coca. Bre pa, eh, coca c'est pas bra. On so, va avec. Quand on pas pa, manger pas boire et coca. Est-ce que côté mon yo blofe, monsieur. Waouh, gigite la Et vrai, dis, vrai. Regarde on mon terrain moi prend plaisir pour ça qu'on a bon plaisir à tenir la veille. il ba, la, <laughs> Eh, y a la avec mais ça Caïti, attendez. Parce que Lew le déplacer à 3h du matin, on connaît le de chef là, mm -hmm. nous nous, nous dans le village. Okay. Chef là dit non pas aller, oui. Il dit mm. non pas aller. Chef là dit nous pas cap prendre tout vrai. Et puis, effectivement, vous n'avez pas tant nos sommes. Que Barok Kevin prend balle. Bouboule mouri, la nis mouri. Mm -hmm. Boufoune net. N'a ne même net que sur le canal vite dans wow. vous, vi tout mouri net. Wow, wow, wow, wow. »« Wow, mesdames, mieux prend gros coup papa, ici. Mesdames, mieux prend gros coup oui. La mouri, boubou. Ma kone, elle est de elle est de elle Deuxième voix sont nous qui est-ce que c'est pas boubou là ou bien c'est pas clanis là la. s'il vous <laughs> waouh hey, hey, hey. waouh wow. hein nous non comme vous êtes boss qui dans et qui qui tout tout douze tout net petit toutes Oh, papa ici, est-ce qu'on entendait Toutes les âmes de yon, est-ce que ça fait au mal tout? Ça veut dire là, ou capable de comprendre chaque grain de qui est en base, qui gagne en base, qui est qui importance. li êtes capable oui? ou de comprendre les le de oui, vous êtes capable de comprendre les âmes de yon. Vous êtes capable de toutes les âmes de yon. Wow! Ça veut dire là, la base de fait gros, gros, gros gro pertes, papa ici. Population continue à lancer, continue à filer manchette tout. Parce qu'on voit un signal là. Ah! Ça pas un signal di Giselle Ça pas un signal comme tout Une M'a l'impression x c'est SpaceX. Hmm? SpaceX. Hein? Elon Musk. Ah oui. <laughs> ok. Gepression, c'est signal ça fait, qui fait Katerine en pays d'Aïti, nous voyons et bayons d'yot. A vous qu'on ne dit, je l'adouche, j'appelle des signal, not comme, c'est 30 et même temps à oui. yot. Gepression, c'est X c'est signal sa population, voyons et bayons d'yot. Tout samdé yot, avez dit, gans, pile zambes par ici, qui te prend la rue qui ta bataille yot pas toune nan base pour comprendre si yon ti soldat saute et puis il perd chef ça Bra braka bou moi j'en na n'a zam de actuellement la peuple haïtien gagne en faiblesse et non seulement ça tout pas oublier France Cole dans prison l'église épiscopale pa pas capable passer Donc, tu ça à a te à l'oblige, ou à conserver. il n'y a pas de 10 âmes. C'est boss-là, Est-ce que tu comprends, papa, ici? Il ne a pas de de problème Mais pas dans et eh, comme eu. <laughs> ou, ou pas à aller dans le village. La police en api djou. Ge pleine, ge kriye. Nèg tombe, Pas kriye nan mouchoua ou pas à l'kote bosse. Ou rase, ou pas à pas à village, la police kape d'abang. Ge kriye, ou mdou, ge grorel nan bas gang yon dwe panse se mati. Ge bandi se nan ti mouchoua selma yon rete. Mesdame yon konal prena Actuellement, la peuple ici, gon rate garçon en dedans base Iso qui papiti dit tout. Oh yes. Gon rate garçon qui papiti dit tout, dit tout. Aïe, qui escap baye, mesdames, yo plaisir. Foye, yo fait l'argent. Ja? Et me kounya la police dit non, et a kontrolé entre village là. Ou akale, sa so d'après fè fait dans village comme. Petite mal comme. Aïe, aïe, aïe, ou t'apprends le secoué konom. Hé eh, hé eh, hé. Eh. Pagi ton kon. Reton kote. Donc, mesdames, et messieurs, ou ka comprenne, actuellement la, yo compliqué, nan base 5 secondes. Ekoze yo pas fini la, kite mba ouze, ou konne le wap soti nan Porto au prince, pou traverser matissan, pou rentre nan grand sud, gene pot 3 base gang, qui pour toucher. Du côté, 500. Gon côté, c'est 400. Gon côté, c'est 300. Pour bail. Chaque biscope a passé. Et bien, frère, c'est ça, so bien-aimé. Divers citoyens qui rentrent dans le sud, journée, journée, disent, ils ensemble avec nous. Ils disent, ils saisissent nèg qui konn chita k cette route là, la pa gen rien nèg nan la rue hey, hey. mon kanape very i love you mon debi si kembé la red red pa moli population haïtienne nan serreran monte brigade la police ou devant ou dès de? gang yo paniqué yo pren gros coup yo pa poste bolari a papa haïtien pou yo rançonner moun ramasser l'argent Talela là, ou vini, ou après ma l'argent la jon monte, puis ou ou manchette pati, wesh. Et puis ou tout retende bis la. yo papi ti dit tout non, papa ici. Bandi yo Perdi puissance. Ça ka passe dans le pays d'Haïti Actuellement là bouleversement gagné en dedans bas bandi yo. pas caca kakakok. Et frère c'est ça bien aimé m'a faire reconnaître tout. Hum. Gon équipe bande gros limena dans pétition ville qui gagne problème. Qui <laughs> gagne problème en série de gros marchand. Est-ce que on va le vendre brason rate kounia Est-ce que on va le manchette, vendre lim? On monde qui fait business kounia c'est ça pour acheter. Acheter manchette, acheter manchet, achete lim. Gon série de petit Comment on fait? On t'y un, petit bout, un petit qui a un carotte qui a vire et puis, il y a un filet. Ring! Ring! Le dimanche matin, 5 dollars. Il y a un couteau. Achete manchette, achete lim. Parce que c'est ça qui a un vendre. Limena, qu'on a acheté pile ça, 4, 5, 6, 6. Après, vendre, papa, ici. Gros série de mesdames dans la village, les yon 600, 700, 400 dollars. Actuellement là, gros machin yon a plein Parce que pas la vente. 27 garçons tombés. garçons sa yon yo qui a fait kidnapping. Mesdames sa yon yo qui le bramblais blessé mais la police bloquée. Mesdames, yon pas ka bel, yon pas ka faire make-up non. Yon pas ka l souke dans le village non. Yo pa ka selage an lesla non. Et moun sa yo remen van yo pase yo paye yo rapide, comme la fait vite. Yo vann bill, yo fè gros bénéfice. Yo gen gros client. Yon série de gros clients la yo perdu papa haïtien. Gran pile moun ka bat bravo la, e, kay yo gen bèwi. Mèm jansanm avèk politisyen yo tout. A la traka pou la avec Haiti papa. Oh, merci oui en pile. Fanatique ki yo kité montre m chan. Ça te fait plaisir. Navawe, li, na koneli, li. rencontré Jésus-Christ. Sauveur. ah. Nakoneli. li, na koneli, li. Par ma clou, yo, li, gényen, en Alléluia. Par ma clou, yo, li, gényen, en Nous, on pas dit. <ríe> -t -t me me <ditético> <rires> Merci, en pile. Faut kap koutem, Oh, oh. Eh, mon mère, j'ai fait boire calé on gade, image ça ensemble avec moi oh oui mais qu'est-ce qui se passe mon gars qu'est-ce qui se passe il y a un problème garçon monsieur prend balle et fait qu'on est monsieur t'a sorti base base ti timacac et puis là il prend soin garde slip li oh job hein eh. Et pas pour lui dire que le les, les blanc à terre, oui, ici. Eh bien, quatre grandes de cartouches, il y a bouteilles il y a toujours des sachets bon de ti marguerite, des poudres. Il y a toujours des bouteilles bouteilles dans la valise, soti valise, Il selon information il papa ici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 Tiens mal de taquet. Tiens mal de taquet. <laughs> non, non, non, non. Qu'est-ce qu'il y a, mon garçon? Hein? Non. Mais c'est un sentiment fou a préparé pour lui. Li. <laughs> Libra le grillet, papa ici. Mais c'est a réfléchi. En garde la deuxième image ça. Wow. Oh. Maman. Oh. Wow, oh. Wow. Gardon fou, gardon bois calé, ça te voe m'nangang, en moué, gardons, oh, m'galbasse oh, sou recho population, hein. Hé, hé, non, c'est sacré, le, ouais, 1er janvier avant Noël, Monsieur to, ouais. <laughs> Monsieur 1 premier janvier avant Noël papa haïtien. Kette, monsieur bogo cham saizi dans la ville comme ça. Et quand tant des bandits puissants mais li pa ko sa. ça. Sa quand face li a papa haïtien, sa pirèd que founaise adanton. c'est celle nèg ki gen chance assister l'enfer papa haïtien. Lap vive l'enfer pendant la prentre la là dedans le ou la façon. À la draka pour la ve papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, nous capable capables de comprendre C'est ce n'est pas seulement dans gorge politiciens qui sont les croqués, mais le coq en train tout. It's a I'm gonna take you Monsieur, pendant la filet manchette, monté brigade pour nous sécuriser tête, nous, nous pas oublier tout, quand il était a qui était dans le Sénat. Sorti dans l'année 2017, nous avons eu France School, actuellement là, qui nous eu un national. Monsieur qui a touché 300 000 goud, chaque mois, en dedans, parlement, 300 000 goudes qui a touché chaque mois. Et Marais de CPJ Marel, c'est pour implication dans le trafic de dans pays d'Haïti. Et selon le rapport d'enquête là, les Zam saillent rentre. En bas, signati responsable l'église épiscopale, c'est en base vite l'homme, ak en base Iso, yo, allez. Si yo, allez en base Iso, ISO voyant peuple Baiti ma en lait. Eh bien... Président, c'est dans l'époque la peuple haïtien. Nous avons des questions pour nous poser. Nous avons des bois calés pour nous tous. Il faut que nous ayons une explication. Il faut que nous explication. Comment fait mon père t'a touché 300 000 goudes chaque mois en dedans par Est-ce que c'était pour la prière pour nous Est-ce que c'était pour sanctifier Zamak Balio pour aller fondre cette population, quand dit Christ, amen. Peuple haïtien, mettez-vous sous parce que le <rire> complot pirate basse-wanga, restez réactif, parce que nous devons tout gang qui est dans le pays d'Haïti, qui empêche nous vivre sous toute forme. Vraiment, cher Kapkoutem, bienvenue dans l'insolite, nous pourjourner aujourd'hui. Bon, vous connaissez. <rire> Mais si Étimarka qui ont été empêcher moun fè mat, Étimayaïo. Et tima ayay yo, eh bien, y a peuple haïtien après que Et eh bien, population fin baïo règ manchette, eh bien, yo pral commencer célébrer non, ndal non non, peuple haïtien an nou suiv comment comment ça tait. Ça fait longtemps oui, on pas Maintenant, mouche l'inno. On nous fait Maintenant, je Oui. non. pas Mm. Mm. Oh Dieu. mais ça nous a encore. que ça va il a pas Il avait des ça? Hm. me. Hm. Oui, Ami, vrai cadeau. Ou marié, vrai, avec ce nefta pas ici, moi, ça ti fiesta, que t'es sous table là. ti conti fiesta, ti fiesta. Ti fiesta, t'es très mouave, bonbon sel, pe pas ici. Fiesta, goût à bon sel. te ge kin cola longtemps. Kin cola te goût. Kin cola banana. Bien glacé. Pas goût pour. <laughs> Adjé la vie sa Ça fait longtemps, m'ba bon ti fiesta, oui. Si c'est jour, ne peut pas ici. Il met sous table, très goût. Il y a des lades. Si limonade là, bon, on s'en avec. Mais à hein Moi, je n'ai pas de limonade glace Peut pas ici. Moi, je n'ai des de petit peu à mamba. Tchè. Mais pas y vaca, moi, yon fait nous perdir. Fait nous courir, oui. Si vous ici si cool oui, si. si relax. si limonada si fiesta avez un petit pays, si vous avez un petit pays, si vous un petit pays, si vous avez petit banane si vous avez un petit pays, si bien avez <laughs> <laughs> en tout cas, merci monne faire mat, ça fait longtemps on pas vivre un mariage créole comme ça. Ha production locale oui bye bah, bye Production locale pure, pure production locale. Ademe quand ben maléré avec petit gros d'aluminium. Et ça on pas veut tina pour un chaos. Aïe! Vif non mon, et maître de santé mon. Vraiment <laughs> ça me cap coûter, mais chante me t'annoncer, la police nationale fait recette. En outre des déclarations porte-parole la police là, la, gari dérosie. Mes amis, pile bagaille sous table là, oui. Pile en pile bagaille, j'ai l'impression, c'est devant cathédrale mien. Tellement, ils ramassent téléphone pour gang. Pile zame qu'a touche peuple ici. Non. La police fait gros recette. Mais espérer un jour qu'à venir au live, on nous rapport de ça au jeu dans dedans téléphone sous bilan et présentation partielle de l'ensemble du matériel de la police physique pendant journée lundi à mardi 25 avril 2023. Gagné 4 fusils d'assaut, 3 pistolets de de 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont oui. 56 7,62 et 12. Il y a plusieurs cartes mémoires, plusieurs chargeurs, radiocommunications, tous deux euh, maisons plusieurs, et puis plusieurs taux de gré et véhicule. Gagné 3 policiers qui ont mis des de l'eau. De Il y a 27 populations qui faites, dont 10 à Baco, 9 élus. Six villages soldats gagnent trois pots. N'a dit à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée et opération YO, pas campée, opération a continuer. Pour ce que l'objectif, c'est pour nous permettre, population capable d'avoir un souffle, capable enfin de vaciller librement en activité. N'a encore une fois, solliciter la population pour nous continuer ma police, population sans violence. En nous étant vigilants, nous sommes venus sur l'autre, actifs dans le quartier. Les nouvelles de visages de nos parents, les de que nous ne pas, les nouvelles d'activités qui ne sont pas tant faites, ça vous attire attention nous et mettez la police au courant et si nous avons des mauvais éléments qui viennent empêcher nos vies tranquillement, population visible, arrêtez-les, mettez dans le commissariat qui est plus proche. Et d'un petit tour à la population, pour y porter tout, ça rejoint comme matériel que les ben qui ont abandonné sous route pendant que vous avez couru. Toujours informer la police, quel que soit le mouvement, encore une fois, qu'a fait dans le quartier. Parce que la population a assez de bandits, de criminels, de monde qui violent des idiots et en plus jeunes, universitaires et leurs jeunes encore le quartier en plus de monde professionnel victime de bandits est important pour que nous continuions à collaborer sur ça avec BNH là, parce que je dis que qu'il y un partenaire qui est plus important pour nous, bien en matière de sécurité, il est important pour gagner ensemble de matériel, ensemble de partenaires, mais les populations sont matrices pour nous, il un partenaire qui est sûr et nous encore une fois compter sur la collaboration. Comme si on Point de presse spécial, pour que queues, journalistes, prêts ouais, à ensemble du matériel qui s'est pendant deux jours que nous sommes Lundi, mardi, 25 avril. Nous avons demandé pour que vous En Entre temps, nous avons déjà dans la conférence que nous avons fait, nous avons présenté le nouveau uniforme BLBB. Je dis, c'est le nouveau uniforme SWAT. C'est le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, et nous gagnons quatre mannequins, côté que, à travers la caméra, à travers et la presse Population voit nous nouveau, uniforme soit. Et, là, demandé de soit, nos, monde, et nous avons deux soifs qui vont nous, nous et qu'ils nous de manière pour que nous peuvent expliquer nos, une uniforme. Merci. La première police une policier soit qui, à ma gauche, peut le sentir avancé. Russe. Commandeur. Ça c'est nouveau, uniforme et équipement, soit groupe d'intervention de la police en son faut que ce soit à vous faire, pour tirer, pour, pour être au Soit. Il y a une unité de la police nationale qui coumait en pile au dernier moment de Malgré les situations difficiles, malgré que nous connaissons au niveau logistique et l'imitation au niveau matériel c'est des policiers qui déterminé les policiers qui amènent le courage pour que nous capables de permettre que la population l'activité et surtout dans les zones que nous à savoir toute la zone, la boule Thomas V et l'autre zone qui bah, il problème. Il a des problèmes. Ils mis encore le courage, ils c'est une ces unité qui engagé avec l'autre unité. Non, travaille ça. Encore une fois, la mandature soit ah. au que au de manière pour que nous pouvez vous capable faire un tel des photos de Allez, normalement, un dans ça. Merci encore. Maintenant, quelques questions, s'il vous plaît Quelques Sur ce matin, là je en contact avec les responsables bio. Euh, la police présente dans la zone Sahara, et à savoir euh, situation de tension qui était gagnée au niveau sous-commissaire à au de et moi j'étais en, en contact avec euh, le commissaire à bord alors les situations et, et ça est s'est passée, mais pour le moment, je ne pas comment pour le compagnon de la forme honnête, alors. mais je dis que je suis pas à toute disposition de manière pour que plein de travail, dans l'espace, je crois que tu deux véhicules qui étaient eh, endommagés, qui étaient différents. Et c'est deux policiers qui, dans la zone Sahara, nous voyons une zone très difficile et qui baillent vraiment avec une eh, zone pour es que, ont tu aies une tension et une Mais c'est des policiers, encore une fois, qui armés, de du bourrage et avec la population qui était encore campée et qui, justement, a toujours là. Que... Alors et pour faire qu pris une question comme ce qui explique la police passe saison de l'Oupe-Torque, population qui très déterminée pour finir avec la question de pour adresser la situation de l'autre côté dans le continent de loupe qui a bandit en Nous, encore une fois, pour remercier la population, et pour toute détermination et tout signal nous voit, par la police nationale et la société en général, pour les décamper, et pratiquement qu'il a fait dans le quartier pour que les bandits n'ont pas mis en nous croyons que c'est un comportement qui mérite pour nous applaudir et nous toujours disons qu'à chaque fois que ont su prendre un bandit, un monde qui empêche de vivre, ça une activité pour que les gens et les la police et ça fait que nous adressons, nous. nous comprenons la situation, nous comprenons que ça a subi dans la chair, dans les nom deux familles de famille, côté que ont kidnappé Petit Dieu, qu'ils ont kidnappé Marie, Madame et que ça s'est fait. Conséquence, ça gagner sur le plan moral. Et nous comprenons ça, nous comprenons tout, inné, vraiment notre population. Hein, et ça fait que nous pour que les potes avec avec PNH, qui lui-même est déjà sur le terrain et qui lui-même a toute détermination, mais on peut coller vraiment sans Merci. Nous avons parlé dans la conférence que nous avons dit, hein, nous que c'est suite à alerte sur mon véhicule qui était gagné de monde de couleur noire qui paraît bizarre et suite à un test, la situation pour les intercepter les véhicules Et puis après, nous voyons et gagner le monde qui en met, nous ensemble de matériel. Et il y a un matériel que nous voyons là, c'est à savoir trois et nous et, finirons, et, et, et puis avec chargé c'est du matériel que nous avons dans la possession. Et côté que tout de suite, et dans la soirée, des a une situation de tension dans toute zone de l'Ibusie, qui continue justement avec la zone canardés, bailent, de Canabé-Berlin, viennent et crier justement, ou ils, ils, ils ont attention et, au public, là, et puis, j'en ai dit, hein, au niveau de la police, et vous et, et fait tout ça au capable, pour qu'ils soient capables de permettre que, de préférence, qu'ils soient et au niveau de la justice, mais vu à sa population subit à situation qu'elle vit déjà et à ça qu'elle de donner dans la soirée, dans une zone qui continue à aller même à savoir toujours et, et zones, euh, zone, euh, je crois, débitif et, et qui des réaction pareilles, que nous comprenons c'est au moins de bonheur et ça fait que nous encore une fois, la population 1, pour que, et pour que nos deux préférences étaient la police non? Pour, nous, mais pour éviter toute violence, bien que nous et les populations ensemble, des actes que nous suivons devant nous. question bien, la question de la violence, et, et, et à, à, ensemble, question de, Napizos, où on marqué, de, de, de la question de ce question de question de la question de la de la question de balistique pour Zamzo Oeyo, Kafus Dassolo, c'est ça que nous saisissons hier, dans une zone de l'UCI qui, côté que Bandillo, est en position de l'eau. Et nous, la police qui même était très présente et était disposée pour entamer Batarena et avec, bien sûr, population et puis, avec l'ensemble le de ça que nous voyons, que nous saisissons pendant deux jours, lundi, mardi, 25 avril 2023. Bravo, bravo la police. Continuez. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, nous sommes capables de se faire des choses. C'est parti Et puis, dans deux jours, la police fait gros recettes. Donc, nous souhaitons la propos continuer. Votre parole. Ou dit population, supposé si collaborer sans violence, mais nous faisons violence, hein? Nous faisons violence? On quitte ça là pour le pas faire. Gagnez Vilpic Dunes, qui te joué une arrestation pour implication dans la, l'assassinat de Mette Dorval. Famille Vilpic fait qu'on est, y'a voué tout y'elle dans la prison. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, depuis l'année 2020, il a ensemble avec autorité judiciaire pour faire couillon, mes amis, libérer les citoyens, les hommes d'affaires, même avec l'homme. De toute façon, pour plus de détails, papa, ici, en autant des famille, ville, qui est dans le micro la presse. de base qui en dans Petionville, a salué la presse, par écrit. Téléviser, acte en ligne. Tout organisation Toute organisation qui n'ont commune Tetionville, mm -hmm. Mettez Tetion ensemble pour demander justice au pays d'Haïti, penchée sur dossier Villepic-Dines, Didia, qui a été en dent pénitentiaire national depuis trois ans. Mm -hmm. Organisation, yo yo apprécié dossier juge. Qui sous dossier, met d'oval là. Parce que l'homme d'affaires, Il ne connaît qui c'est pour les relier en bas. Il est malade, il est soir. Pour le temps des juges là, il ne faut pas passer devant. Ville pic d'inez, d'idja. Il a touché toute branche sociale, Qui dans la ville là. Tant que, pour y aller l'école, Pour l'école, pour les parents qui ne sont pas capables, Pour y aller ils souffrent.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 Collectif, toute organisation qui n'a pas de ville, il a demandé libération sans perdre de temps, avec préparation, parce que l'homme social a un projet avec plusieurs églises, dans toute section communale, bouillons capables, pour le capable construit construire. Eh bien, journée aujourd'hui, Monsieur en pénitentiaire national et d'après loi d'après Maman loi, P.I.A, dans l'article 26, lui dit, monsieur Pagé doit passer 48 ans sans pa pas passer devant le juge. Eh bien, monsieur sous trois ans, ça fait nous sentir, doit piétiner. N'a demandé pour tout le monde qui n'a commune Pétionville, dit-il, c'est Libération, libération pour ville pic sans condition. Est-ce que c'est peut-être l'idéologie politique li qui fait juge la TDC de bel dans la prison Eh bien, n'a dit complot politique ça, toute prime, toute prime, la yo. eh bien, pour ça, pas passer. Pour finir. L'organisation mm -hmm. dit, vive Haïti, vive la justice, vive la Libération, vive Pic Dines, Merci la presse. Merci la presse, remercie aussi. À la tracade pour la vie, Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la république des coquets et c'est celle volée au Cap Rété. L'air autant de une série de politiciens à parler de sécurité. À parler de production nationale et pour tomber sous déclaration, madame, ça, mon cher, vous sentiez que vous êtes rentré quelque côté, oui, à nous t'en ensemble. Vous fait un pile de mais vous avez pas vendre de Mais ça passe, pas de monde pour acheter Mati sans bloquer, ou pas fait un peu de potes libres, parce que son contrat social l'État fait pour pour pas vivre, pour appauvrir pou, pou, pou, pou nous. Mais vous avez fait un peu de potes internationales là, caï wow. Les gens ne pas parler, les portes sont Parce que les gens ne côté pas vivre. là, les portes sont pas publicité. vous si Parce que c'est au bout du mic qu'on reconnaît vraiment son Alléluia. Les hôtels pas chers, ils toute qualité vide ils sont parce que pensez Bon, même Si vous voulez c'est un bon magistrat, sérieux sérieux, un défini en tant que maire. on parle mer, parle di, la, profite, e de oui. maire oui. ou parler te de développement. Ça veut dire que zone là, on a profité et opportunité de importe ça Oui, Après ça, vous un hélicoptère de quand il y a des millions de gens sont dans nous pas besoin de pays pour venir vivre. Et c'est le Dubaï nous connaît paradis. Haïti est son deuxième paradis. Mais Blofé ou Fen, quoi est son enfant Menti. Son paradis. Nous, si nous voulons venir nous aider, ça m'a dit. Ah, c'est quoi grosse c'est où tu la madame C'est quoi grosse c'est où tu la madame Mais pourquoi on ne peut pas être ça? En population, nous pouvons commencer à réfléchir pour André Michel. Adjé. Réfléchis pour messieurs opposition, oppositions. Réfléchis pour Nègre PHTK. Réfléchis pour la valace. Et on tout nous dans la situation ça. C'est tout Nègre 86 jusqu'à journée jeudi, ah oui. 40 ans. 40 ans environ pour nous état ça. Misère, grand goût, insécurité, instabilité toute la 5 journée. Nous avons une série de nez qui toujours bien passé. Nous commençons à penser pour M. Sayo. Nous commençons ensemble avec Bandio. Donc, nous commençons penser pour les gens qui pensent pour Bandio, qui pensent gangsterisation, qui pensent insécurité, qui pensent déstabiliser. Nous commençons à penser pour tout. C'est extrêmement important. Bienvenue dans l'Aïssi, pays spécial. PNH. PNH tant qu'on dit fait pas des fois. Vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, féliciter consen, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, ça. vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, et puis, pour vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, et puis, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, vous, ce qu'on est <laughs> Am du Haiti be spécial l'autre. Ou ka pas ce jeu, c'est pas jeu de petit. Est-ce qu'on travaille en policier Tout l'autre est très focus, zamyo sensible à la gâchette parce y a veille. Et puis l'autre là lui même il reste derrière, il va examen que ben nan ses postes, poster à caler. Et vous tendez blèkment peut-être l'ou bra Est-ce qu'on a des ain Est-ce qu'elle lague côté pour app caler poster Où est la responsabilité dans tout ça la population continue à filer mon chat nous Aye, Et pas celle qui est la police, elle arrive sous champ de bataille, elle ne peut pas les postes. Est-ce qu'on a des gens La a à avec Haïti, papa. En tout cas, j'aime toujours aimer deals. Haïti dictature, la pelle des antilles Haïti démocratie, la république des coquins. Celle-là, au cap Qui vivra, verra, qui mourra, cacara merci parce qu'on suivi avec vous. attention merci pour la fidélité ou ac pacience ou ne parce que c'est le même celle qui est capable de protéger ou de la vie et la santé bonjour bonsoir tout le monde pas pams c'est Foucaud regardez vous cassez demain si Dieu veut 6 heures pour live journal tout haïtien connecté bisous bisous one love